Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui on poursuit sur les vidéos un petit peu euh, qui nous changent. Hein, euh, confinement oblige. Aujourd'hui je vais vous parler de Gears Tactics. Moi j'affectionne tout particulièrement ces jeux au tour par tour. Euh, J'étais euh, très très fan de XCOM. D'ailleurs XCOM, on en reparlera. Au moment où je sors cette vidéo, euh, il vous reste que quelques heures, euh, au mieux 24 heures pour pouvoir profiter de l'offre sur Steam. Euh, de XCOM Renegade euh, à 9 euros au lieu de 20 Donc allez-y, hein, profitez-en C'est un très bon jeu, on en reparlera Là on est là pour parler de Gears Tactics Donc Gears Tactics euh, c'est une proposition Exactement dans le même univers euh, que XCOM Autour partout on est un petit peu euh, sur du Kill Team euh, informatique, hein, je dirais, du Kill Team sur ordinateur, et c'est ça, moi, qui me plaît, avec des pourcentages de touches, euh, du matos qui change, de l'évolution de personnages, on le verra en, en fin de vidéo, et puis, euh, surtout, euh, pouvoir se poser tranquille sur un jeu, et puis euh, vivre son aventure euh, au, à son rythme, sans forcément être oppressé par, euh, par les attaques, voilà, moi je suis en mode petit vieux, euh, j'aime bien prendre mon temps pour réfléchir à ma stratégie et à mes positionnements. On fait le tuto ensemble, il y en a pour une trentaine de minutes, mais ça va être agrémenté euh, de pas mal de cinématiques. Ne vous inquiétez pas, la qualité est bien en dessous, on est sur mon portable. Normalement le jeu est euh, en full euh, full résolution, c'est euh, vraiment vraiment très, très prof avec des ombrages et tout, vous pouvez aller voir sur le web. Là, il s'agit juste de vous présenter les mécanismes et puis de vous donner mon ressenti. Mais de toute façon pour moi elle est positive Allez c'est parti Allez c'est parti pour euh, ce Gear Tactics euh, Petite présentation très rapide euh, On est, euh, on est euh, au tout début euh, tout début du jeu En fait le personnage Diaz est euh, le père de euh, l'héroïne de Gear the 5 euh, Vous allez voir que c'est donc un jeu euh, tactical Moi ce qui me plaît beaucoup en fait dans ces jeux là C'est euh, le fait euh, du tour par tour parce que j'aime pas euh, du tout les jeux où je suis acculé, où je suis forcé, euh, euh, j'ai passé l'âge en fait de, de me stresser sur les jeux, donc euh, ça je ne, je ne le fais plus, et puis euh, j'aime bien ces jeux où on a vraiment l'impression de jouer à un jeu de plateau en fait, euh, ça, ça revient à la même chose avec votre plateau, vous avez vos persos, vous les déplacez euh, en, en, en, en alterné, euh, vous avez le pourcentage de touches, vous avez la possibilité de sortir vos armes, de choisir ce que vous voulez faire, J'adore ça. Franchement, je suis un grand fan de ce genre de trucs. Euh, J'adore XCOM. D'ailleurs, Renegade est sorti pour 9 euros jusqu'à demain. Donc, si vous êtes jusqu'au 1er mai, euh, donc si vous êtes sensible également à XCOM, euh, foncez sur le Steam euh, pour, pour acquérir euh, euh, Renegade, euh, dont on parlera sans aucun doute ce week-end également. Pour Gears Tactics, il est très très cher. Hein. Il est aux alentours de 60, euh, 69 euros, je crois, euh, sur, euh, sur Steam. Euh, moi en fait là j'en profite à hauteur de 3 euros puisque je suis abonné au Game Pass euh, PC chez, chez, euh, chez Microsoft et donc euh, chez Microsoft quand vous avez le Game Pass c'est euros par mois vous avez des jeux assez conséquents mais en tout cas vous avez la primeur sur tous les jeux de, développés par Microsoft et en l'occurrence celui-ci c'est le cas donc euh, bah voilà c'est euh, easy quoi c'est tranquille. Allez, je vais faire une nouvelle partie avec vous. On va voir la vidéo de lancement. Je vais vous laisser en profiter. Et puis après, après on, partira, on partira ensemble à la découverte du jeu, pas intermédiaire du tutoriel. Je me mets en débutant parce que j'ai pas envie de me prendre la tête dans une présentation. Et puis moi, en général, je joue pas en virilarde. Je sais qu'on m'a m'a craché dessus pour euh, pour star wars euh, mais euh, franchement je m'en tape après des années d'une guerre sans fin l'humanité avait enfin trouvé la paix jusqu'au jour de l'émergence lorsqu'un nouvel ennemi corrompu et sans pitié sorti des profondeurs et pris notre monde d'assaut les pertes était immense. Mais notre détermination est intacte. Mes très chers tyrans, aujourd'hui, la coalition des gouvernements unis riposte. Ces bêtes répugnantes, ces locustes, n'iront pas plus loin. Moi, le président Prescott a approuvé une frappe planétaire de notre arsenal du rayon de l'Aube. Sur mes ordres, nos forces ont placé des détachements d'infanterie dans des villes clés pour éliminer le dernier auguste. Pour les citoyens qui ne pourront évacuer les dilatants, la coalition apprécie votre sacrifice. Pardonnez-nous. C'était le seul… Courage, Soldat. Si le discours de Prescott t'a pas tué, c'est que tu peux survivre à tout. Il détruit la planète, pour tuer les larves. Je sais même pas si je les reverrai un jour. J'en sais rien. Chercher cherchez un abri Entrez Plus on est de fous, je vous conseille de répondre. Diaz Ordre spéciaux, sergent. Passez immédiatement au bureau du Général Beckett au Central pour prendre un document classifié. Confirmez. Non, vous vous trompez de Gear. Moi, je m'occupe juste du garage. Vous avez vos ordres. Contrôle, terminé. Et bien entendu, vous allez venir aussi. Ouais, si vous insistez. Le reste à pied. Le central est droit devant. blocus en approche les drones je les vois voilà donc euh, le jeu il n'est pas du tout euh, optimisé euh, sur mon ordi que hein, les choses soient bien claires je vais rebaisser un petit peu, un petit peu le son euh, du jeu pour que vous m'entendiez haut oh, et oh, clair euh, le jeu n'est pas du tout optimisé pour mon ordi c'est un ordinateur portable je pense que c'est pour ça que euh, mon live est un peu foiré, mais euh, l'idée c'est de vous montrer les mécanismes du jeu. À couvert, Je suis Vous avez pour oublié comment vous battre dans votre garage. Avec ça doit être ça. Euh, ma manette de, de Xbox euh, 360, donc euh, le jeu est parfaitement. Et d'ailleurs les informations que vous allez voir, euh, vous allez voir euh, affichées seront celles de l'Xbox. Euh, donc du coup, euh, voilà, on sait déjà que le jeu sortira sur Xbox. Euh, moi, euh, tout l'avantage que j'ai c'est de pouvoir le prendre donc, sur PC en ligne de mire. pour euh, très, très, très très peu de sous voilà donc après tac on va choisir pour l'instant qu'une seule option d'attaque hein, mais vous allez voir qu'on va s'enrichir au fur et à mesure du tutoriel Cible abattue. Encore une à portée de tir. voilà donc j'ai des PA d'action bien entendu à hein, chaque fois j'ai 3 PA donc euh, comme je me suis déplacé ça me fait un PA après plus je me déplace moins plus, plus je consomme des PA euh, et puis, euh, et puis euh, voilà c'est assez basique mais ça marche bien en Merde. fait. Et c'est ça qu'on attend du jeu. Donc là on va bouger On va bouger, papy. Alors ah, bien sûr comme d'habitude. Euh, vous avez euh, en fonction de l'endroit où vous vous mettez. Vous avez le degré en fait de, de protection. Ça c'est repris euh, directement de XCOM je trouve. C'est une très très bonne chose. Hein. Si XCOM a inventé quelque chose de bien. Autant, y a plus euh, autant le reprendre. Voilà hop. Et là du coup. Je vais pouvoir euh, me le faire assez facilement. dû rester sous terre, sale larve. Ah, bien entendu, ça va devenir de plus en plus difficile. Quoique, je me suis mis en débutant, vous le savez, je n'aime pas me prendre la tête. Les frappes du rayon de l'aube vont pas nous attendre. Achever ces qu'on puisse aller au central. Alors là on va utiliser euh, ça seule main. la bonne vieille. Euh, Je me repositionne. Menace éliminée. Ça c'est fait. Alors, par contre, il y a un temps de recharge pour euh, pour la bonne okay. vieille euh, hacheuse. <rire> c'est pareil. Alors, attention, j'ai pas la même arme. En piste. Il charge. Voilà. Donc là, vous pouvez faire exactement les mêmes. Euh, ok même Vous avez un nom soldat Redburn. Sid Redburn. Je me pose une question, Sid Redburn. Vous savez clairement ce que vous faites. Alors qu'est-ce que je fais là Je crois que quelqu'un là-haut vous aime bien, Sergent. Et là on va changer en fait de caractéristique d'attaque. C'est d'abord on va attendre, on va apprendre le stand-by en fait. Avec les rebuts attaque au corps à corps donc il faut pas les laisser s'approcher plusieurs rebuts arrivent. allez c'est parti faut On pas qu'ils s'approchent me planquer je vais venir me planquer par là je Les dans le viseur je vais les avoir à l'œil de ce côté voilà et là en fait je découvre la vigilance euh, qui va être euh, mon, euh, mon moyen de. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, je vais couvrir cette zone-là. Et puis, dès que ça va bouger dans cette zone-là, bah, je vais canarder. PA, je vais couvrir l'autre côté. Alors, mon Diaz il va aller se okay, planquer ici. Un PA. Je vais monter la garde d'ici. Puis je viens venir recouvrir ici, vous allez voir qu'en fait des clés rebus vont bouger, on va les canarder. Regarde s'il y a des larves. pioche, Donc là on va nous préciser le système de tir de, de suppression. Vous voyez eux se mettent en attente aussi. Donc à partir du moment. Si vous neutralisez pas leur garde l'adversaire est en attente il va falloir faire ce qu'on appelle un tir de suppression donc pour ça il faut changer d'arme. on appuie sur x on change d'arme là en, en bas au niveau, au niveau du, pistolet, euh, du pistolet court on ouvre la possibilité donc euh, de faire un tir incapacitant qui est en fait un, un, un gros euh, tir de balles. et lui en fait il va perdre sa capacité si vous neutralisez pas leur à, euh, à m'emmerder à partir de là j'ai le champ libre pour, pour me déplacer je vais venir me planquer derrière cette caisse-là. Et puis, je vais pouvoir calmer le monsieur qui est ici. Là, il est un peu en mode fatigué. Et puis, on élimination va confirmée. Vers le drone. venir faire des exécutions. Ça va trop vite avec la manette. Voilà, hop, je vais venir euh, venir faire un petit, euh, un petit fataliste sur lui. Petite exécution. drone vous attend sagement. Allez lui dire. Ah, tranquille. Euh, là, j'ai. euh voir, Je suis à 84% de chance de le flinguer. C'est bon. Alors attention. Euh, là, je suis épuisé au niveau de munitions et va falloir que je me recharge parce qu'il y a du monde qui arrive. Nouveau contact. J'espère qu'il. Bon, a ça va, ça prend qu'un seul PA de se recharger. Ça nous dépasse tous les deux, Sergent. Dépêchons-nous euh... d'atteindre le central avant de nous faire frire. Ah, je vais faire une couverture ici. Je monte la garde. Ça, tout ce je qui tiens passe disponible. là. Ce sera fait. Ensuite, ici, je vais venir finir euh, le mec qui est là. Je me repositionne. Voilà. Alors au niveau au niveau euh, des armes, hein, on voit au niveau de mon arme en bas que je suis à 1-4. Donc à 1-4 euh, c'est une action euh, possible sur 4 au total. Donc il faut absolument euh, que je recharge aussi. Donc je vais, euh, je vais prendre le temps euh, de recharger. Et puis ensuite, ben, je vais moi aussi me mettre en couverture pour ajouter on un angle ici. Et arrive. Là bon. perdu le compte. Voilà, comme j'avais euh, comme j'avais pris plagues. le temps euh, de bien recharger. Chargeur plein. Ah, et puis là on va aller. Euh... On ouais, va planquer par là. Ok. Alors, je peux basculer d'un personnage à un autre. Je ne suis pas obligé de consommer, en fait, toutes les actions d'un personnage pour basculer à l'autre. Je peux revenir d'un personnage à l'autre autant de fois que, euh, que, je le veux, que je le veux. Et... Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Hop là. Vous voyez, là, je reprends, en fait, euh, le vieux. Et si je veux, je peux terminer mon, je peux terminer mon tour en appuyant sur les deux les boutons Afro qui débarque. sont. Là. À arriver. Je surveille cette zone. Euh, je vais prendre mon gars, je vais faire la même chose. J'ouvre ouais. l'œil. De toute façon, c'est des, des rebuts, donc elle me charge automatiquement. Ah, je suis en galère parce qu'il est, est arrivé au corps à camp. Mais du coup, on va prendre le vieux. On va recharger. Et puis là, on va canarder. Nickel. C'est bon! Le petit, coup, euh, le petit coup de gratte électrique pour dire qu'on a flingué tout ce qu'il y avait à flinguer. En route. Je suis là. Pareil, je ne suis pas obligé d'attendre qu'un perso ait fini son activation pour euh, passer directement de l'un à l'autre. Ah, je suis arrivé au, au point. Je suis prêt. Et là, pareil, je vais m'effacer pour vous laisser place à la vidéo. Qu'est-ce qu'on cherche Un dossier qui a l'air ultra top secret. Je rêve. Pas le temps de lire tout ça maintenant. On va pas s'ennuyer tous les deux. Non. J'emmerde Prescott. Ces conneries, c'est fini pour moi. jouer au mécano toute votre vie, Diaz. On se bouge Le rayon se rapproche vite Retournez au blindé oh, oh, oh, oh. River à larguer des renforts, ils arrivent des rebuts. Bon alors là il y avait un problème chez certains joueurs. Il s'est avéré que certains joueurs n'arrivaient pas à larguer la grenade. Et j'en faisais partie Avec joie. Il y avait apparemment un gros bug sur, euh, sur, le, système de, sur le système de grenade. Euh, on était nombreux à ne pas réussir à la, à la balancer. Et depuis aujourd'hui, il semblerait qu'on arrive tous à la balancer, donc je pense que c'est un problème qui a été patché. Donc rassurez-vous, euh, normalement maintenant la grenade fonctionne. <rire> Premier jour, euh, dans les premiers jours de la sortie du ah, jeu, euh, c'était pas venir. le cas. Allez, on élimine le reste et on évacue. Donc euh, lui, euh, il va me casser euh, les noix, je vais tout de suite euh, lui proposer un tir de suppression. vu que je suis pas dans sa dans sa zone de tir Merci. et je vais passer ensuite à mon gear qui va pouvoir aller ici et euh ah, je peux pas lui tirer dessus à lui oh. hmm. ok Bon bah ce que je vais faire c'est je vais lui faire une suppression aussi alors. Faire une suppression à celui-là aussi. Euh, je peux recommencer <rire> Je me suis raté. C'est pas grave. Oui. On va passer sur lui. T'as décidément, ils sont chauds à balancer. J'aurais dû me mettre en stand-by, en fait. Il ah. Ouais, en même temps, là. C'est parti, rentrez-leur dans l'arme. Presque plus de munitions. Arrgh, je, te... je recharge. Recharger. C'est marrant parce que c'est la première fois que je galère autant euh, sur... Euh... Bordel. Ah oui, mais il faut que je change d'arme. Je suis con. Putain. Faut que je change d'arme. Ok, tout va bien. Excusez-moi. Hein. C'est les aléas du direct. Euh, bah lui en l'occurrence il faut que je le suppresse. Mais je peux pas le suppresse. Et Ah, mmh, mmh, mmh. oh, mais je bouge, tant mieux. Ouais, Vas-y, protection, ça me va. Partie. Très très bien, je vais changer d'arme, passer à ça, hop, et te faire ta fête comme ça, mon gars. Oh, ben allez, voilà. Et puis ensuite, on va se faire un petit euh, petite exécution sur ce monsieur. Ça va, okay. c'est propre. Exterminé Tac venir ici. Le rayon de l'aube, hein, toujours. La porte, vite Quoi Mais vous êtes pas C'est tout noir. Ça après Scott, il met le paquet. Allez, il faut qu'on reparte. Allez, du coup, là, on sacré est sacré coup peu de euh... soleil. J'espère que le blindé n'est pas cuit aussi. Parce un que petit ça peu nous plus loin. On va aller chercher euh, ce blindé là. Puis après on, on arrêtera la vidéo. Vous en aurez vu une bonne partie sur tout ce qui se passe après le blindé. Vous allez voir qu'on peut faire évoluer son personnage. Bon. Et euh, récupérer un petit, bon, peu, euh, un petit peu de capacité. Donc euh, ça euh, je trouve ça euh, plutôt sympa. Euh, de on pouvoir faire pas. évoluer les persos. C'est une petite nouveauté dans le jeu. Cette mission va vous faire du bien Diaz. Ouais, c'est ça. Jouez pas les timides. Vous gravissiez les échelons, et puis vous êtes allé vous planquer au garage. Pourquoi Pour m'éloigner des missions à la con de Prescott. Alors on va essayer de venir se placer par là. Attention, on a des larmes. On va leur faire leur pêche. Direz un puits d'émergence. Montez vite. Des larves vont bientôt se pointer. Elles sont déjà de retour, hein Les frappes du rayon de l'aube de Prescott, quelle blague. Donc là, je vais aller me positionner parce que, comme j'ai déjà fait la partie, je sais qu'il va me demander de balancer une grenade à cet endroit-là. Donc, ça peut être intéressant de le faire. Et puis, ce qu'on va faire, c'est un petit couvert sur la zone. Comme ça, s'il y a des choses qui sortent de cette zone-là, Éventuellement tirer dessus. Et puis ensuite on va utiliser notre petit euh, notre petit Diaz. On va venir se pareil venir se okay. poser par là. Au niveau chargement on est bien. On va aussi faire une couverture par là. la zone défensive le puits d'émergence il va faire apparaître en fait des monstres constamment, donc ce qu'il va falloir faire c'est leur boucher. Donc là je suis un peu dégoûté parce que ah, ma couverture est là, elle a ah, très très bien Ça marché. Pas, il en viendra Vous croyez que c'est le premier puits que je vois sergent et en l'occurrence... Voilà. Ça, c'est fait. Une fois que ça, c'est fait... Euh, ce qu'on va faire, c'est rechanger d'armes. On va euh, calmer... Euh... Alors, ce que je voudrais, c'est calmer ce monsieur-là. Puisqu'en l'occurrence, il empêche mon Diaz euh, de jouer. Et puis je vais... Euh, je vais, je vais, je vais... 90% je vais tirer sur lui. Voilà. Ensuite mon petit diaz, je vais également changer d'arme. On va aller sur euh, une suppression aussi. Soit lui, soit lui, bah, 70% ou euh, 58%. Donc là c'est pareil, c'est comme dans XCOM. Donc je vais prendre le 70%, plus de chance en fait hein, de le passer. Et puis euh, j'en referais bien un, mais je ne peux pas. Donc euh, on va aller là-dessus. Ah, fait chier, j'ai oublié de changer d'arme. Il faut que je pense à me rééquiper en Razor. J'ai plus de puissance comme ça. Donnez voilà. vos mais on va le laisser bouger, il est tout seul, de hein, toute façon, maintenant. Ah, casse les couilles. Ok. Alors, là, du coup, je vais repasser en Razor. Tranquille. Je vais pouvoir aller faire une petite exécution. On va voir sur qui. Euh... Ouais, je vais faire sur lui, je pense. piste voilà ça se fait je ne peux pas euh, utiliser euh, ma euh, grenade tout de suite donc ce que je vais faire c'est tenter un tir sur lui il tire le premier mais bon c'est pas grave par contre il a perdu du coup euh, sa capacité à, à me nuire je n'ai plus qu'un tir plus qu'un tir allez on va y aller comme ça c'est encore comme ça que ça se passe le mieux dans Gears il faut pas, il faut pas y aller en finesse de toute façon on le sait il est mort. Un petit largage de saloperie. Le de jouer les Donc là, on va aller se positionner euh, tchut tchut. par là. Okay. Et puis, on va s'ouvrir une petite couverture. Comme ça. C'est du kill team. Hein. <rire> ni plus ni moins que... Que du bon vieux kill team. Ouais, vous voyez, j'ai 2 sur 3 là, c'est ma capacité euh, d'action. Voilà, et puis là également, hop, une petite euh, surveillance ici. ici. Les Bien joué, soldat. Mmh. Voilà, évidemment... Il fait ça, du coup, je peux pas faire de suppression, euh, je peux pas lui faire de suppression, euh, bah, du coup je vais changer d'arme, je vais repasser à celle-ci, je vais commencer peut-être par, euh... ah ouais bah, je peux pas tirer sur lui parce que je le vois pas, ah il me voit lui Voilà, munitions faible Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même recharger. Chargeur plein. Bien. Et puis là, bah, ce qu'on va faire, c'est euh... non. Euh... Du coup, je suis embêté. Parce que ce qui m'embête, c'est la, c'est la bestiole en fait. Voilà. Super. Je l'ai calmé. Ça c'est bon, c'est ce que je voulais faire. Voilà. Et puis là, on va faire une petite exécution. Pour faire propre. Vous voyez, c'est... Alors après, je ne vous cache pas qu'il y a plein de façons de faire. Hein, parce que... Quand j'ai joué au jeu la première fois, j'ai absolument pas fait des choses comme ça. Mais alors, absolument pas. Je me déplace. terminé avec euh, ce tutoriel euh, de euh, guerre, Ce que je voudrais juste euh, vous montrer encore, c'est que quand on a fini comme ça euh, une mission, on va se retrouver euh, dans une fenêtre d'amélioration de personnage euh, où on va pouvoir euh, comme ça upgrader euh, son perso. Je vous laisse profiter de cette petite vidéo avant, excusez-moi. Regardez Diaz, la guerre continue. Faut qu'on discute de la mission de Prescott. Cette larve, ce hukon Ça suffit. Je vais nous sortir de là. Point barre. Merde. Le bunker. Pas d'impact. Ça, c'était pas le rayon. Non, clairement. Ça, c'est où Code ou à RAC, vous vouliez finir votre carrière La radio fonctionne, au moins J'espère que non. Lieutenant Colonel Diaz, ça faisait longtemps. Maintenant c'est sergent-président. J'espère que ça valait le coup de survivre à votre rayon. Oui, bien. Je suis content de voir que tout ce temps passé au garage ne vous a rien fait perdre de vos talents. Ouvrez-le. La avez vidéo du vous président a lag, mais c'est pas moi. Appelé Oukon, <rire> le généticien attitré de l'ennemi. Un monstre qui crée d'autres monstres. Les corpseurs, les brumacs. C'est lui. Nous devons l'éliminer. Je ne dirigerai plus de mission. Pas après le fiasco de Gatka. Arrêtez de vivre dans le passé, Diaz. Vous voulez sauver des vies aujourd'hui Cessez de gâcher vos talents de tacticien et tuez Hukon rapidement. Avant qu'il ne crée une menace encore pire. J'ai très peu à offrir, ni personnel, ni provision. Attendez, si cette larve est si dangereuse que ça, j'ai besoin d'équipement, de soldats, d'une armée. Oh, je sais que vous êtes plein de ressources. Recrutez les gears qu'il vous faut et bonne chance pour le reste. Quant à cet incident, à Agatka, essayez de faire mieux cette fois. De chaleureuses retrouvailles. Dans cette mission, le chef c'est moi, pas Prescott. C'est clair C'est vous le boss, mes Suivez-moi, il nous faut des Gears. Voilà voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer avant de terminer la vidéo, c'est que on va avoir la possibilité comme ça d'améliorer euh, nos Gears après, euh, après chaque, chaque chapitre alors vous l'avez compris hein, on a un grand méchant qui est maintenant identifié euh, qui est cette espèce de, de, de médecin fou euh, qui, clone, qui clone des larves qu'on va, euh, qu va devoir détruire on va devoir aller euh, choper du Gears pour constituer une équipe donc pour l'instant on était que deux, il y a des chances qu'on soit qu'on soit plus dans le jeu et puis euh, eh bien euh, on va... Euh, on va euh, regarder euh, euh, de ce côté là voilà, récupérer euh, les récompenses une caisse qui euh, m'a donc donné euh, un, des modifications euh, pour des coups, euh, des coups critiques bon ça c'est ok et euh, du coup je vais pouvoir aller euh, à la caserne au dessus là et à la caserne tout ce qui est en rouge va pouvoir être amélioré donc en l'occurrence, je vais pouvoir améliorer ma, mon arme avec un nouveau chargeur. Voilà. Je vais pouvoir améliorer mon viseur, si je le veux. Voilà. Je vais pouvoir faire pareil avec mon gars. Voilà. Voilà. Et puis ensuite, ce que je vais pouvoir faire, euh, c'est euh, de l'évolution de personnage, aller dans l'arbre de compétences et améliorer en fait euh, le perso. Donc là, en l'occurrence, soit je fais de l'amélioration qui est plus euh, souple au niveau support, soit, soit je le, soit je le mets en mode un peu plus, un peu plus badass et vénère donc, vous voyez si je passe en mode badass vénère de ce côté là au niveau de la au niveau de la, de l'arbre de compétences bon bah là j'ai une régénération euh, supérieure ou alors alors si je vais là voilà investir dans ce point donc ça me dit une régénération euh, de niveau de niveau euh, de niveau 1 ou alors euh, partir sur euh, sur l'autre côté des points disponibles donc là je vais rajouter 40% euh, de protection et là les ennemis dans un rayon de 10 mètres sortent de leur couverture et sont interrompus Je vais essayer de faire un personnage un peu plus, plus agressif Et je vais opter pour ça Et puis j'ai encore un point que je peux, que je peux donner J'ai la baïonnette fougueuse <rire> La baïonnette enragée Ou euh, la compétence bourreau Lorsque cette unité tire sur des ennemis ayant moins de 50% de santé restant Il inflige 30% de dégâts en plus Ça c'est sympa Je pense que je vais prendre ça voilà, Voilà, vous l'avez vu, hein, euh, c'est un jeu au tour par tour ça colle vraiment à notre univers euh, ludique quand vous n'avez pas envie de sortir les filles quand vous n'avez pas forcément la possibilité d'avoir un pote en face de vous euh, c'est vraiment le genre de solution moi qui me colle vraiment je trouve que ça ressemble à un kill team on est tranquille, on joue euh, face par face on fait de la stratégie là j'étais que sur deux personnages mais il y a de fortes chances que euh, j'en gagne d'autres au fur et à mesure de mes missions donc je vais avoir 3-4 persos à gérer ça va vraiment être sympa en plus, ils vont s'améliorer en équipement, s'améliorer en capacité. Il va y avoir de la diversité. On est sur une proposition qui, à la différence de XCOM, qui est un jeu extrêmement stratégique, non pas pendant la partie, mais... Entre les missions hein, euh, vous savez que dans xcom il faut gérer ses ressources obtenir des crédits faire des enquêtes là pas du tout hein, avec gears tactique on est vraiment sur une solution euh, d'éclate immédiate hein, c'est de l'action pure euh, c'est du divertissement pur mais moi euh, j'apprécie beaucoup Je trouve que les systèmes sont très intéressants j'ai joué à la manette hein, directement euh, sur mon pc avec ma manette de, de xbox donc c'est bien optimisé pour ça aussi même si vous pouvez toujours jouer avec le clavier et la souris et là il y a des systèmes de raccourcis clavier qui font que techniquement vous n'avez quasiment pas besoin d'utiliser euh, votre votre souris voilà je suis très très fan euh, je vous l'ai dit euh, j'adore et puis je pense que je vais faire deux trois euh, sessions euh, sur euh, sur mon Twitch. donc n'hésitez pas à m'y retrouver en attendant il me restera à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets en tout cas de bonnes statistiques parce qu'il n'y aura que ça pour poutrer du locuste allez à très bientôt ciao